Le chef de l'Église. Boté Bandaiko Balandia les avertis Nakatia émission Na pour les bébés que chaque week-end ou chaque fin de semaine tout ça là car émission Oyoza kolekana. Bouslons la politique Oyoza kolekana les avertis et puis notre plateforme Sousse tout ça là que ça émission Oyo est réellement pour nous coédifier bien. Alors, émission Oyo Polé, Boko Mesa Anango, donc Polé, la vérité, plutôt la lumière, Polé, la lumière, et allé, mission Oyo réellement, conception, Oyo et remplacer, n'est-ce pas, mission Abusso Boscolon, Abonzambé, Boko Mesa Anango, Malem, Malem, je pense que, Bato Bazo biso »« Bato Bazo comprendre, mission Ko la Pessibisso, Bazo Ko landa comprendre ce que le Seigneur est en train, n'est-ce pas, et à Koussa Anabisso. Émission Oyo, Paul, comment dire, Paul et Zali vraiment, tu as qu'il y un message, si tu prends l'année 2021, un message qui concerne Bino. C'est-à-dire tu as dit que j'ai comme l'impression de fois dit que c'est -critiquer, tout roster, soucis, être critiqué, toi qui cacaolo, bela ponde bah faux, bah faux pasteur, bah fausse doctrine et tout ça. Et ça nous malamu ça m'a bête. Mais moi je pense que en voulant trop se victimiser et comme à un niveau mo que beaucoup mieux comme on a situation d'abuse comme une normal. Y angon lelon na y na thème au moment déjà tout la servitude volontaire. Na lingala. C'est-à-dire, aux au Terme Syndrome de Stockholm, C'est-à-dire, au à ça dit esclave va commencer à bureau tant mieux toi ça connait quoi là. message on n'zambe, à personne qui s'oppose au week-end yo à personne de quoi se l'endanger bissi et puis chaque fois que qui mangue cambot tous allés côté ya besoin comprendre yango besoin de biso signe qu'il besoin comprendre. C'est un peu comprendre t'es besoin de ma question puisque but y'a pas émission ou union tous allés quelque non pour nous n'est-ce pas na perfectionnement pourquoi Puisque Ephésiens 4, 11 et le 5 ministères onzamba Pessa à Pessa Yango pour le perfectionnement des saints. Donc, Bino basantu, c'est-à-dire sa banananzambé, et Bongi bo comprendre que Tango ozako koumel ko nakatia Makambo nzambe, et Bongi, n'est-ce pas, o kola, namolimo, c'est-à-dire, o, o matabé chelon, spirituellement, o koti la kaka bébé spiritualité, mais, et pourtant, Makambo t'oso lobeali, que yo mo yo kango, et bo te lo konakatia mouté manao, par l'Esprit Saint, ame kako fongolasu intelligence na yo, pour comprendre la mauvante bande a la coti car elle mission à beaucoup en colo. Ye il Yemoko moqué à son gai, il missions au yo. Il contrôle, Yemoko le maître, yemoko est alpha omega emission émission Yemoko yo. Il est moqué à na yo afin que compréhension est réellement facile. To baby signe sur les mongou na par rapport à temps ouyo. yo. peut-être au au au par hasard. Il n'y a pas de problème à que de façon qu'après avoir eu des oyo est changé. Et si côté, la Amen. La servitude volontaire, ou bien, bolingo ya allé à la rate. Je suis ko à la domination wana. Moutaza qu'on s'est laissé guider, ils allaient puisque Alingi ba guider. Moutaza qu'on s'est n'est-ce pas, maltraiter, puisque Andimi ba maltraiter. Yango, Moutaza les esclave, ils allaient puisque Alingi cause à, que, à la esclave. Nae kolo makambo, pourquoi? Puisque j'ai comme l'impression que ça fait depuis, personnellement, depuis donc 2014 que tu bandigelma vision ou il les avertit et tu mecai kota là nakati ya euh, environnement nabisso c'est-à-dire banto asambela ka ba église ba, ba, ba communauté yabi kolo mesusu yabi kolo nabisso ngai personnellement na soit qui même euh, avant 2014, dans na, na, na, 2010, nous na avons contacté la communauté de l'église Moussous, c'est-à-dire l'église euh, allemande, l'église polonaise, et puis en Afrique, nous avons contacté les uh, prédicateurs de la Cameroun, de Côte d'Ivoire, voire même. Na à Burkina Faso Donc, na joie qui contacte même pour, à, Puisque à l'époque, na linga ki Na me comprendre comment faire Cette œuvre or, c'est-à-dire qui Ma kanis d'angaye N'zamba, linga ki, na me kako ko, ko, ko, Koutana batouana, ton azoa contact na batouana Po, n'zamba tel s'angave ma la vraie vérité Pourquoi? Puisque la vraie vérité Sa kaye pas na e moko Alors, na 2010, wana, na joie qui Fouman, euh, ta wana ya ko koutana Ya ko plus tard, ya contacté ko, ko, eh, Ba pasteur Oyo euh, Donc, euh, ba Raoul Wafo on a contacté euh, Mamadou Karambiri, on a contacté Ba, euh, ba euh, donc euh, Raymond Bourget, on a tout, tout ça, même écoutez missionnaire, Na au Canada, tout ça et puis Bah ba, ba, sous au Sopétre, oh, Bah Bosani, ba combo ou bien na Bosani, mais on a contacté te pourquoi? Puisque j'ai voulu d'abord comment faire pour na ko gens kakosongi c'est l'Évangile. On est là qui na ma cani si n'angaï. Mais a commencer au Burkina, biso à partir de 2010, soit natine na 2014, à partir so vision claire, de mission claire, il y a les avertis. Dès to bandeau qui, comme ça, mission, mais n'importe quoi, n'engage à confondre la bâtumisu. Or, pendant que confondre la bâtumisu est censé être un dénoncer, c'est-à-dire que mona ba œuvre et à ma bête n'engage. Éphésiens, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5 que l'on vient à biso que ceux so qui donc to prêt, to prendre part, n'a ba œuvre, il y a ma bete mais toni Dénoncer en go. Il y a un autre dénoncer, bah, fausse doctrine, bah, faux pasteur, tout ça, là, de temps en temps, mais, tout le monde a que, malgré tout, ça, bongo bon go, bah, l'église, ça, quand kou on continue, c'est-à-dire, bah, faux pasteur, ouana, bah, ça, quand on a battu, bah, on Nga personnellement dans cette émission pour dénoncer moi si Oyonani ou Ami Benaga 100 jours dans n'a sala emission dans cette émission pour nous pour pour dénoncer n'est-ce pas donc Oyomusu Soyo donc O Buzoumana photoana dans sala émission pour dénoncer n'est-ce pas Coutuno dans sala émission pour dénoncer n'est-ce pas Marcelo dans sala émission pour dénoncer n'est-ce pas Ivan Castanou ça dit ba combo nyon sonne pour y être dans cette communauté c'est-à-dire communauté chrétienne soi disant mais j'ai remarqué une chose malgré toutes ces prédications puis côté, il y a des frères ici et là au bas salape donc ma dénonciation et vous avez remarqué que malgré tout ça dénonciation ces églises continuent à se remplir quand tu dernièrement photo moi si ex moi si si témoignage malgré moi salibongo continuer continuer na malgré loba mais na na na dimanche donc comprendre que si blénabiso et Zali, il faut pasteur, il serviteur, il faut doctrine. Mais si le habit il être Il a un qui émission faut Il faut Il être vous avez continué à landa vous avez facilité, n'est-ce pas, vous avez petre vous avez facilité, vous avez facilité, vous avez facilité, vous mission facilité, vous vous avez facilité, vous facilité, vous avez vous avez facilité, vous vous avez facilité, vous avez vous avez facilité, vous avez vous avez a vous vous avez facilité, vous vous avez vous avez vous avez Puisqu'il n'y a ça salabre une mission, Oyo, pour Yozo au Bikisam. Tout en la Bible, d'abord. Tout en la passage de biblique. Tout en la 4, il y a Galates, chapitre 4, verset 1, et le biboui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Balobian la lingala, balobito le balobian la lingala le boéké. Tandou héritier asa n'oumo na muke, asa loko la asa l'olenge moko na mohumbu. Ça dit tant que héritier asa oumo na muke, asa ndenge moko na Pourquoi? puisque malgré qu'azaw y est blo au konyanswana mais à ça na bato à ça qu'on contrôle vie naïs a dit qu'au cours des pensées nengalini pas ça dans si tant tant au papa na naïs a lobby que oui ça va si koyo au cause possession blo bilokonanga soit na liwa nangai soit pendant que n'a en vie mais tu as tu as droit de prendre ça mais tant qu'à ça nous on a nous et héritier ça loko la kakamuhumbu l'incolubanini ya wa Yo, o zolandangaï. O bengi mou an an zambe. N zamba pes yo Nyon kou nyonso yamokil possibilité nyonso yamokil yo yo. a promettre yo même la vie éternelle. au lieu, yo o comprendre que o zali mou Nzambe, an droit biloko kou nouana, aucommique se comporter le col esclave c'est-à-dire aucommique luka côté quand même qui bomo na nzambe nayo na na échange ya mbongo na échange ya il y a le kumu ya mukiloyo échange c'est pas bas si tu échange ami bali pourquoi puisque aux autres compand les locaux côté or muto azagosala masumu il se fait esclave du péché si que tanguyo aux n'a papa le col anzambe été aux n'a papa pasteur Moutou azo linga manipule yo. Moutou azo linga, otika kaka moana. Moutou azo linga ke, azo a vina yo en otage. Yéba ti 100 ans. Otika l'héritier, mais aussi Bibi lo ngote. Bon comprendre bien. C'est le père qui va décider quand est-ce que moana ou a cause la liberté. Mais bon, tu as la sukona katya mangomba boke kawana. Depuis, yo sambe la, depuis, qui 15 ans ango yo, to 20 ans ango, to 10 ans ou 5 ans ango il n'y même pas na, na, na droit ya pousser à dans la libye, soit même place matière kawana, puisque ils allent sacrificateurs Ils sont sacrificateurs. Sa, ils sa ah okay. sont les sacrificateurs. papa na azali nzambe. Nous nous niveau boyé, Tout monde a 20 ans, 21, 22, 25 ans, 30 ans. a avons pasteur que nous avons pasteur que nous avons a la vie basi. Aza moua na mingi, azo y ba yèk ba pese ba, ba, ba, ba responsabilité, oye rezo kokana e poua na yète, a ou ba scandale nyeo soza goulika ouye. Ouais. Sa dit, tangou yo moutou, ozon di ma ba oppresse yo, ozon di ma ba contrôler vie na yo, oko tikal an la situation anna, pendant que bati mousous ou you ba komprendre, hein, ba li kou avanse. Ngan a yèpi bati mousous ou laka depuis 96 en 1996, tu de plus de 20, euh, 25 ans à habiter. Ou 24 ans. Mais je na na mona place à biblé, azoté, Mais ma a la Bible, tu as la place de la Bible, tu as la place Mais je ne pas la de pendant tous ces temps-là. Je connais même des gens qui ont la place de la vie. Mais la vie est la vie je connais même même même des gens à combler la pendant des années mais tout n'est quand même tout n'aient entre nous sommes n'ayez sous différentes à expliquer on comprend que la situation à bango tellement que contre la fausse doctrine bas faux pasteur, fausse prédication ko commenter ko silika pour le pasteur c'est comme si Barabbas, liboso Jésus, Yesu, batye bangui balewana. Ba sacrificateur, ba sali tout, po batouba, po na Barabbas. C'est-à-dire, batouba, po na Barabbas, po na batika Barabbas. Je pense même que Barabbas, il était aussi étonné. Comment se fait-il que Yazali criminel, et puis a miyebi kali criminel, batouazo koumise, lingi batika, donc lingi ba sauvéye. Et pourtant c'est lui qui n'était pas criminel, Balengi ba Et Barabas, je pense, il se disait mais qu'est-ce qui se passe ici? Il ton dernier. Pasteur le ça, soutenir. que on a a à passer, Pasteur on a Je un connais une histoire, en va les parenthèses parenthèse. Tout ça, on a tout ça dans la musique. Reango, malam, malam, tepo, e za vi kamen privé je pense a problème est que ba sont pas refoulés. Les a ne sont pas sont pas refoulés. pas refoulés. sont pas sont a sont et ça, qui a commis un problème à passer, même place les la qui a commis un problème à la a commis à de la vente de la la vente de la vente de la vente de la de à alors moi j'ai pris l'initiative avec Bande Mususu, Tomi K Tomeka, qu'on contactait n'est-ce pas, quelques pasteurs entre guillemets, ça moi à la bien. Mais à ma grande surprise, le pasteur niens a n'ont de retour, n'ont été n'ont rien gagné, à se répondre en disant que des Kwana Je dit, ça Et je vous dis que tout qui est à ta mon côté pasteur n'y a pas de parenthèse parenthèse m'souce n'a fou n'a n'a fou n'a fou n'a fou n'a fou n'a fou n'a fou n'a fou n'a l'issouce tout ça qui est une jeune soeur moko boé tout ça m'a l'église moko au baïbisolo au baïbi au baïbite baïoka jeune soeur à la moko à zo vendana mouana à n'a qu'à l'amanie et vous savez que par l'entremise il y pasteur pasteur à key ce qui m'a moko na à boékota à pèka combo à kekuna à zo mobali moko à zo louka Pasteur a jeune une fille, on a, mais qui est qui n'a, n'importe quoi en Afrique, mais qui est capable à Quelques années plus tard, moi, à moi, sur la couffie. Tang moi, moi sur la couffie, jour, monsieur, sur la zoka, donc, n'abaisse, donc, tant moi, à moi sur la je veux dire, église, coude et e, e, e, se tirer pourquoi puisque, mon collègue, église a boy basala la matin, gare dans église, on et je vous épargne d'autres détails. Et que je pasteur a la Tant y membres de l'église, il pas Mais ceux qui membres de de de de de et pourtant tu sais qu'ibatu baiki mda donc ceinture yasuka wa bango. Elinkobanini basa batu oyo balingi botika ala kati ya oppression na bango. Botika na kati ya control na bango. Botika na kati n'est manipulation na bango. Tata se tozala na matea oyo bilobomona ngondi ka biso to aliko qu'on manquait de respect, d'autres diront même que non. Et vous avez tout ça, va se Mais au avez ça, tout ça, ça, tout sérieux, sérieux, tout ça, ça, tout Galat chapitre 5, 1. Galat verset 5, 1,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 Comment qu'on ça la libre nakatia vina yo soki au boy ko pesa mbongo ba ko forcer yo Comment qu'on ça libre nakatia vina yo soki moi na yo a botami mo sa na droit ko pambola et il faut que une église ba pambolai Comment qu'on ça libre soki moi si na yo zo manke yo, au mo pesa respect na na pasteur On veut nos à liberté on nous a libre li réellement au tobengi esclave alors, tout le baboué, ce qui réellement affranchi, il faut être libre. Il faut être libre, puisque Jean 8, 36 et le si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire ils ne sont pas libres. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas connu le Seigneur Jésus dans le Puisqu'ils n'ont pas été réellement affranchis par le seigneur yeshua il y a un moment temps en dire ça ma kambo tolo ma kambo nyonstoyo pona yazo mona ngol ti ba pastan. temps comment ce que bino ba to bimba makamba bon moi boki pa gati même makambo pesaka koufande boki pa Fitulité, ba kerelle, ba, euh, ba, -kerel, ba makambou ma oh, y, -so ma y -so a saleté, makambou y a zopé sa bon moite, makambou y a zangatine, nande batou, baza fixé, misou nabongou nan mouli mouza fixé. Mais les choses qui donnent la vie, ponabango, et ça on dirait passe-temps, bon, na yo ki nangaye, mais, ndeko, moutou a yo kièk a salité, bako sambi saye po a yo kièk a salak la Bible nous dit que si tu sais faire le bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. C'est-à-dire pour, pour savoir comment faire le bien, il faut y aller. Et pourtant, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Tout ah, okay. ça que si donc le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Pose-toi la question. Es-tu réellement libre? Es-tu réellement libre? Euh, pourquoi tu l'es là? Au y a des gens dit ça. Si tu as dit que tu évangéliste, pasteur ou docteur. as dit ou tu as dit que Pourquoi as dit que tu un dit que tu as un faux serviteur? as dit que tu as dit que tu de dit que tu de dit que tu pourquoi Puisque un faux, c'est qu'il est faux. Mais ce qu'il est faux, qui est devant toi, il y a un respect, une considération, un et donc exagéré, il y a un compromis que il un faux, puisque il faut se tenir été. C'est C'est simple que ça. Et il y a une condition, il y a vie, il faut ça pour, à manipuler bien, bien, bien. Bandeco, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Deuxième point lobby, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est-à-dire, pour être dans la servitude, il y a des à moudou. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. « Oh, il faut en installer la course pour papa-pasteur, il faut la course pour maman-pasteur, et je n'ai pas de la course pour et jour du pasteur a à c'est la question qu'il faut se poser. Nasal en bonne mais cotisation a pasteur qui a copé ça, mais nous ça. même vigilance, n'a Tout monde la servitude volontaire. Bible a que non, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. pasteur que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que que ben, ben, il y a des raisons, il y a des politiciens. Tout ça, il y à des peuple. Mais entre-temps, le peuple s'est retrouvé dans ce qu'il y a bah dirigeants. Pendant que le monde coexiste, il y aura toujours les bons et les mauvais, le méchant et les gentils les bien biens et le mal et ça va continuer toujours comme ça mais est-ce que ça peut être va rassembler frère moko boye bon calme mais lui avec une vision a vision que le matériel à ça il faut qu'on un que nous besoin wana a, de... a, a changé dans des après, on appelle que qu'on n'a pas de voiture. On n'a pas de voiture, mais on n'a pas de voiture. On n'a pas de voiture. Et si toi, tu te laisses sous les jougs de la servitude, ça a fait une faute. Pourquoi on n'a pas eu osé que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance ou faute de connaissance? Puisqu'on n'a pas que mon âge, mais comment on va comprendre? Puisqu'on n'a pas eu osé, on n'a pas eu d'une façon ou bien d'une façon on doit ma belle, na malam. Na katiya vie amout, na katiya bon moyenayo. Zamba pesa ba atua na comment faire pour être détecté. Il faut ressentir que non, je suis sur le bon ou sur le mauvais chemin. Il faut sentir, il faut y bango, il faut comprendre. Nga na pesa na témoignage nanga y tant na kenagi na avril na 2009. Na ke na y gothic sur nanga osama l'église amouto na tche photo. Na nzoto zoto na sali nous Pourquoi Puisque il y a place au ne Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Un pasteur qui se dit un bon pasteur. C'est c'est un berger qui prend soin de brebis normalement. Et le maître de la bergerie est allié à Yeshua. C'est-à-dire on comprend qu'un bon pasteur est celui qui a une relation bilatérale avec Yeshua. Mais tant on est côté de ce n'est pas que beaucoup de disciples sont à Dieu. Il peut beaucoup de disciples à Yeshua. Et puis, Bino y a des frères, des frères. Des C'est faux. Il ne faut pas dire de charge à je akolekali dit oui, na suis dit que je suis dit que je suis dit que je un dit que photo suis dit que je suis dit que je suis dit que dit que faut suis dit billet, je suis lorsqu'il va venir, disant pasteur, c'est pour mbong na dit à qui la faute À qui la faute Bon ça qu'on tu te laisses emporter par euh, bah, euh, bah bah bah tel tel que maman pasteur papa pasteur, yezo mon enti bah lingiyo, bah ça peut coûter bissao que non donc nous savons. Moi j'ai un frère que tout le temps à la cathédrale église wana, pasteur a zô promettre que yom tout ça pasteur na église mais na sou kaboye donc a zô une mauvaise et pendant que le frère faisait tout pour vraiment harmonie, ami lingisa, tout ça. Mais à la fin, à est l'autre côté. Abima côté Pourquoi? Puisque tu, tu, toi, toi tu penses qu'une personne qui n'a pas le pouvoir qui vient de Dieu, comment est-ce qu'il peut te consacrer, pasteur il y a des confusions de confusants. Il y a des confusions de confusants. a des confusants de la commission de pasteur. Il y a des confusants de la C'est comme ça. Je vous le dis. Acte des Apôtres, chapitre 15, verset 10. c'est le Maintenant, donc pourquoi tentez-vous tentez Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que, que ni nos pères ni nous n'avons pu porter Comment vous pouvez tenter de vous faire de travail Vous pouvez vous faire de vous un de travail. Vous pouvez vous faire de vous de vous de pour ne pas dire gage, bon, à comprendre kou, ma 6, 7, 7 euros, Donc, Donc, ba bango, le bien, que quand que <tisse> C'est <forward> ça ce qui se passe. Romains 8, 15, Merci Et vous va mettre bino je esprit de servitude pour que encore dans la à mais ni avez ni ni ni d'adoption par lequel nous ni à ni Père. Est-ce que Nzambé aza vraiment papa na yo? Est-ce que Nzambé aza vraiment papa na yo? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais vous avez des gens qui peuvent être en repos. Vous avez qui Vous avez qui peuvent être Vous Vous avez des Vous avez Vous avez Vous avez moi, je connais des histoires en Angleterre où la famille famille, béba, pour un faux pasteur. Et béba, foyer, et c'est déchirant pour un faux pasteur. Et ce qui est, ce qui est bizarre, même ceux qui sont pas mais tu pars dans, dans cette église-là le, le dimanche, tu continues à C'est ce que moi, j'appelle réellement, libérez-vous au nom de Yeshua. Libérez-vous. Libérez-vous. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset, 17, verset 20 le Bible. Si quelqu'un vous a servi et si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. C'est ça votre problème. Oh non, ils ont problème problèmes, moi il a un pasteur, il y a un peu erreur Mais erreur, il y a un pasteur, et il y a erreur, il y a un il y a un a un Mais entre-temps, il continue, et vous les suivez toujours On est comme le qui est Il y a normalité Il y a normalité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 le non, joug ou angaï. Et ça doux et léger. Ça dit, fardeau oh Yeshua, à sa yesu, a yo, a copé sa ni ni sommes à paix Tu as raconté, sa a à a. à canabino. à paix à biseau, tu as dit, nous sommes à biseau, ou à biseau, nous sommes à Volontaire. Bon, mon servitude. Bon, mi pesa réellement, pan zambé. Batomoki li sabi noté. Bon, moue ou t'a repère mouté ou t'a pan lako koufa lelo, ako pesa ope promesse lobi, mais après lelo a koufi. Men zamba lobi, bouye so lobi, na keiko bis la bisika, po bisika anako zala. Bino pe bino wana. zalawana. Pourquoi? Puisque yaza sûr sure de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Sur questions question, Zali, que tout n'a tout n'a accessible, tout n'a dit tu secté, tout n'a pas non, non, non, non, non, non, non, tu as non, non, non, non, tu non, non, non, non, dit. non, non, non, non, non, non, Tu as pour les prochainement la même chaîne qu'un Colapam mon Shalom.